Avant de conclure, je, me, je vous propose de me tourner une dernière fois vers Flore pour savoir s'il y a des questions pour l'ensemble de nos participants. Oui, Cathy, alors de nombreuses questions de la part de nos internautes sur Facebook et Twitter qui montrent l'intérêt de cet élément aujourd'hui. Donc, une première question de Party pour Académie, qui Twitter. Avez-vous des exemples de MOOC Alors, euh, oui, il existe donc déjà des MOOC de, de, de Pôle Emploi hein, qui vous permettent d'apprendre, à notamment à, à réaliser un CV, à préparer un entretien voilà L'ensemble des MOOC de Pôle Emploi sont disponibles et accessibles depuis l'Emploi Store. Et ensuite, on peut euh, mentionner le MOOC d'Orange qui a, a créé un MOOC pour former certains métiers proposés par Orange et euh, notamment on a, des candidats ont été recrutés par l'entreprise après avoir participé à ce MOOC. Eh bien, merci. Une autre question de Alphie via Twitter. Comment mesure-t-on sa réputation Alors, tout ce tout simplement en faisant une recherche sur son sur soi-même dans, dans Google et et on verra en fait euh, l'ensemble des des sites qui parlent de soi euh, voilà c'est aussi simple que ça et voilà donc, donc il faut pour revenir sur un peu le sujet qu'on traitait tout à l'heure sur les réputations il faut pouvoir maîtriser son image euh, ce qu'on dit de soi sur internet et la meilleure manière de protéger son image c'est de de, de, de, de, de donner, de parler de soi euh, sur soi, quand on a un peu expert, de d'animer un blog et de euh, ça montrera un peu à l'ensemble des, des, des, des recruteurs qu'on est expert d'un sujet et que. Euh, euh, voilà, et sinon, créer des profils, un profil sur un réseau social permettra aussi de. de de, de, de, de, de lorsque un recruteur fera une recherche sur euh, votre prénom et nom sur Google, de remonter dans les résultats de recherche. Il vous est aussi possible de créer un CV numérique, donc un CV qui sera disponible en ligne, et aussi euh, c'est généralement des, des services qui sont bien référencés et qui prendront, qui seront voilà dans les, dans les premiers résultats de, des moteurs de recherche. Alors, une autre question pour M. Boulou du cabinet Spring. Quelles sont les conditions pour faire partie du recrutement et travaillez-vous avec d'autres entreprises Alors, Les conditions pour euh, les recrutements Renault, c'est de répondre aux critères euh, de chacun des postes, hein, puisque pour des postes d'agent de fabrication, il faut être titulaire d'un CAP-BEP validé. Euh, et pour d'autres postes, à chaque poste, un diplôme est, est requis. Uh, puisque pour faire partie du, des salariés CDI du groupe Renault, il faut à minima un CAP-PEP validé et ensuite le diplôme correspondant au poste sur lequel nous recrutons en CDI. Et bien évidemment, nous recrutons aussi pour d'autres sociétés uh, qui uh, ont des besoins et dans ce cas-là, à chaque fois, les, les, les exigences de chacun de nos clients sont précisées sur nos offres d'emploi que vous retrouverez sur le site springfrance.com. Merci M. Boulet. Une autre question Comment sélectionner les offres Spring par secteur d'activité Alors en fait, sur le, sur le site springfrance.com, sur la page d'accueil, il y a la possibilité de, de faire des filtres comme on peut retrouver sur n'importe quel site qui diffuse des offres d'emploi. Il y a des filtres géographiques, mais aussi des filtres par situation euh, d'activité, par euh, secteur d'activité. Donc euh, si on recherche sur de la maintenance, ou autre chose, ou sur d'autres domaines d'activité. Bien évidemment, il y a des filtres qui sont en place et disponibles dans la recherche d'offres d'emploi sur notre site Internet. Très bien. Une question pour Alliance de la part de J via Twitter. Combien de personnes ont déjà été recrutées en tant que conseiller commercial via le simulateur Alliance alors, pour l'instant, euh, nous n'avons pas fait de recrutement, mais nous sommes en processus avancé avec une quinzaine de personnes. D'accord, très bien. Une autre question pour vous, de la part de Nathan Benj, euh, quelle part de candidats était sans emploi parmi les personnes recrutées Très peu. Euh, ce sont majoritairement des gens qui sont à l'écoute euh, du marché. Ils, étaient, euh, ils sont... Euh, ils sont, euh, ils sont Quasiment tous en poste, soit en CDD, soit en CDI. Une question de Dorine via Facebook pour Monsieur André, qui est académique. Quels sont les secteurs qui utilisent principalement le digital dans leur stratégie de recrutement Je n'ai pas très bien compris la question. Quels sont les secteurs qui utilisent le digital Voilà, c'est ça. Quelles sont les entreprises qui vont. Enfin, moi j'ai envie de dire aujourd'hui que c'est pas tellement une question de secteur, c'est plutôt une question de, de, à la fois de taille d'entreprise et puis de, de, on va dire de, de, de perception du digital, du, du, du, du, du DRH ou du responsable de recrutement. Donc aujourd'hui, ça devient un peu incontournable. Hein, et je pense que là, on se pose plus la question de savoir si une entreprise ou non a passé le saut du digital pour le cadre du digital pour pour, pour ces recrutements. Euh, il n'y a pas de secteur en particulier, c'est plutôt, voilà, je vous le dis, une taille d'entreprise et puis euh, est-ce que le, le, le, le service RH, est-ce que la direction d'entreprise a pris ce, cette décision, ce virage du numérique euh, il y a quelques années déjà. Merci. Alors une question pour Nadège de la part de Muriel L via Twitter. Euh, y a-t-il des salons en ligne dans tous les domaines confondus Bonjour Muriel. Euh, alors, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs salons en ligne. Euh, tout dépend après des, des besoins du moment. Je vous invite à les consulter régulièrement. Très bien, merci. Euh, Cathy, j'ai une question de Barry, via le fil Twitter. Existe-t-il un service dédié au recrutement en alternance oui, Donc Est-ce que l'un de nos intervenants souhaite répondre à cette question Donc nous répondrons via le fil Twitter à votre question. Une autre question de la part de Céline D, Cathy. Y aura-t-il bientôt une web conférence à destination des entreprises C'est une excellente question. Donc c'est un sujet qui vous intéresse. Toutes nos équipes travailleront sur ce sujet et vous présenteront prochainement, je l'espère, une web conférence à destination des entreprises. Merci. Une autre question de la part de Marie-Pierre A via Facebook. Parmi tous les sites qui existent pour déposer votre euh, idée, comment faire le prix et choisir le plus efficace Alors, merci. Euh, J'ai tendance à vous dire que euh, tout dépend du métier sur lequel vous recherchez. Certains sites sont plus spécialisés donc, en fonction euh, de votre compétence. Rapprochez-vous de l'Emploi Store, de pôle emploi.fr, afin de trouver les différents partenaires qui sont, pour pouvoir vous orienter vers le site le plus approprié. Merci. Une question pour le groupe Alliance de Rita F via est Facebook. Est-ce que Alliance recrute des personnes sans expérience oui, ce qui nous intéresse, c'est surtout le talent qui euh, qui a été euh, qui est dégagé et puis la motivation et, euh, et, et la capacité justement à apprendre et à, et à se développer au sein de l'entreprise. Merci. Une question pour Nadège, cette fois de la part de Gwen via Facebook. Euh, concernant le salaire de travail à l'étranger, où puis-je avoir des renseignements alors, le salon euh, Travailler à l'étranger étant terminé, euh, vous ne pouvez plus y avoir accès. Cependant, pour avoir des informations à ce sujet, je vous invite à vous rapprocher de votre agence Pôle emploi qui vous orientera vers le Pôle emploi international. Euh, vous pouvez également avoir des informations sur le site de emploi.fr euh, et en exclusivité prochainement sur euh, la plateforme donc, Emploi Store. Euh, il y aura également un centre d'intérêt sur l'international. Merci Nadège. Une autre question pour toi, justement, de la part de CCIA, est-ce que les salons en ligne fonctionnent vraiment Comme je vous le disais, il y a eu beaucoup de participants et de visiteurs, plus de 7000, nous en tout cas, juste pour la Haute-Normandie, ce qui veut dire que pour la France entière, cela représente énormément aussi de visiteurs. Donc Effectivement, c'est une, une plateforme qu'il faut utiliser. D'accord. Une autre question pour toi, de la part de Lisa Gatto. À quand le prochain salon en ligne Alors, il y a plusieurs salons en ligne actuellement. Pour la Haute-Normandie, on n'a pas pour euh, la fin de l'année encore de salon en ligne de programmé. Ce sera pour l'année prochaine. Merci. Donc, on va terminer par une dernière question de la part de Denisa euh, pour Alliance. À quand un simulateur virtuel cadre ou un e-salon cadre Pardon, excusez-moi, j'ai je, je ai, ai mal compris la question. Je vais répéter, c'est pas grave. Oui, on, a, je... on a une question de Denisa. À quand un oui. virtuel cadre ou un e-salon cadre euh, J'ai envie de vous dire qu'on le fait, euh, enfin, il, il est présent, hein, puisque nous recrutons aussi bien des cadres et des non-cadres. Donc, euh, c'est... Euh, euh, il est, il est actuel aujourd'hui. Alors, vous pouvez aussi trouver le simulateur d'entretien sur le site de la PEC. C'est à l'emploi. D'autres questions Non, pas d'autres questions, Catherine. Merci. Tout d'abord, je vous présente toutes nos excuses pour le délai d'attente pour le début de cette webconférence. conférence. Je terminerai cette web conférence en vous précisant que vous pourrez retrouver cette vidéo dès demain sur la chaîne YouTube Emploi Store. Continuez à nous suivre et à poser vos questions via les réseaux sociaux Emploi Store. Et n'hésitez pas à nous proposer des sujets qui vous tiennent à cœur pour les prochaines Emploi Store ou webconférences de Pôle Emploi. Enfin, un grand merci à tous les contributeurs et à vous, internautes, qui avez été près de 5000 à nous suivre en direct. Preuve que ce sujet vous intéresse. À très bientôt.